Salam alaykoum, j'aimerais intervenir à propos du match, à propos de la victoire victorieuse des euh, euh, de Victoriotissime Fenech de l'Algérie contre euh, la dignement perdante équipe de l'Ouganda. Et voilà, comme vous avez constaté, les Fenech d'Algérie ont battu 2-0, euh, les Ougandais et so soit un boulot on va dire euh, reposez vous on n'a pas besoin 2 0 2 0 2 0 sans force c'est qui les meilleurs meilleur est ce qu'il est meilleur 2 euh, 02 euros sont forcés et ce qu'il est meilleur ce euh, qu'il est meilleur, est qu est meilleur euh, franchement de 0 garçon forcé voilà voilà vous êtes prévenus et voilà attendez maintenant on va rentrer dans les calculs euh, la dernière fois que l'Ouganda a joué contre le Cameroun, le Cameroun a gagné 1-0. Ça veut dire quoi Ça veut dire que le Cameroun est un but plus fort que l'Ouganda. Mais l'Algérie a battu l'Ouganda 2-0. Ça veut dire que l'Algérie est deux buts plus fort que l'Ouganda. Alors, si on va chercher euh, les calculs, les théorèmes croisés, des matchs croisés, support, position, tout ça, ça veut dire que techniquement, mathématiquement, si l'Algérie avait rejoué contre le Cameroun, l'Algérie aurait battu le Cameroun à zéro. C'est la science, c'est la science, c'est comme ça. C'est la vérité. Et l'Algérie serait en Coupe du Monde. Et ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Et quoi qu'elle arrive, l'Algérie sera présente en Coupe du Monde. Parce que le drapeau le plus présent en Coupe du Monde sera le drapeau de l'Algérie. En tout tri. vive l'Algérie, j'aimerais être un drapeau algérien Pour parcourir le monde, à ma guise, à ma guerre Et être un drapeau algérien Et voyager sans visa, partir à Ibiza Avec ma papicha hum, hum, hum, Avec ma zlébia hum, hum, hum, hum.